et surtout pour les 1 an de 10 si tu veux Ouais ouais! on connaît avec Lily la tigresse Sarah Dot Milou de bro! Voilà Et moi même Et on va aller tourner un petit peu avant les 2 meetups 1 à 14h, 1 à 17h C'est parti Mais quoi Et qui a fait ça Elle est en panique Mais qui a fait ça Mais non les gars C'est Mais sérieux Mais sérieux Mais Pourquoi pourquoi Voilà. Ah, ah, c est c est pour ah Je vais pleurer. Oh là là. Mais c'est ton. Je vais l'accrocher dans ma chambre. Non, c'est trop chou. Oh non, mais c'est une, une blague. C'est une blague. Oh putain, c'est trop bien Ah oh Parce que je suis amoureuse hein. de cette série. Voilà, ça je savais. Moi je le mets. Ah oui, le mets. Elle me touche en dessous, je le Ah oui, mais oui Premier cadeau de ma vie, voilà. Merci beaucoup Sissou. tu me... Mais pourquoi tout ça C'est très gentil oui. mais... C'est la vraie Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Je, je suis... Je, je, je Donc tu ne je... pas de lui envoyer le chèque Parce que pour... Euh... <rire> <rire> je suis très touchée, franchement, je... elle m'a pris de court, je m'attendais pas du tout. Oups C'était l'instant émotion. Ah ouais, l'instant... Euh... Je suis... Euh... Bah merci. Je, je, je, je t'aime très fort. Tu es le premier, je, je vais le noter dans un petit carnet. <rire> non mais c'est une grosse blague <rire> Voilà Mais arrêtez, je suis gênée J'avais pas de faire tu ça Ouais, 179, on m'a dit, tu es Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tu les 100. Tu es 100. on On on je sais pas quoi se <rire> tu Je dis pas, c'est sûr que ça tu ouais. peux. Allez, allez, 1, 2, 3, tout en dessous. Non, fait... ouais, Alors, euh, ben bah, si, je te donne à tout un bon anniversaire pour ta chaîne. Euh, voilà, je te souhaite plein de réussites et donne euh, énormes bisous et continue de nous aider. Ben écoute, un très très joyeux anniversaire pour cette première année pour ta chaîne, en espérant qu'il y ait plein plein d'années à venir, plein de voyages à nous présenter dans tous les parcs Disney du monde, Shanghai, au Japon, enfin voilà que tu fasses tout ce que tu souhaites, tout ce que tu désires en fait, et que tu réalises tous tes rêves, parce que tout commence par là. Un... <rire> Salut Pixie, et eh bien en tout cas je te souhaite un très joyeux anniversaire pour ta chaîne et je te souhaite une longue vie, à Pixi tubeuse mmh. Coucou Pixi, joyeux anniversaire, ça fait un an sur ta chaîne et tu fais toujours des trucs que j'aime trop Bravo et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, des bisous mmh. Ça filme <rire> Mais attends, je suis pas ready Attends Ouais, vas-y Mais t'es prêt là, non Ouais, ça, ça tourne <rire> C'est bon Coucou Pixie, alors déjà, bon anniversaire, Première anniversaire sur ta chaîne, je suis très fière de toi, j'espère que tu vas faire des vidéos encore très longtemps, t'as intérêt, sinon moi je serai là, pour te pousser aux fesses, mais oui, et sinon, bah... Continue à nous faire rêver, de très gros bisous. bisous. <rire> Salut Pixie, bah, bon courage pour ta chaîne, félicitations parce que ça fait un an, voilà, donc euh, félicitations à toi. Deux continuations et euh, voilà, plein de bisous. Je vais venir sur la ça fait déjà un an que tu fais des vidéos sur YouTube. Franchement bravo bravo pour tout ce que tu fais, c'est pas mal du tout. Il y a un petit potentiel à développer, hein. mais franchement continue. Et euh, comme ça bah, on va pousser au cul, hein. si tu continues pas, tout simplement. Mais, voilà, quoi te fait de gros bisous. Merci pour euh, euh, ce meet-up fabuleux. Euh, je retrouve plein plein de personnes fantastiques, toi-même fantastique, quelqu'un de très humble et de, et, de, et, de très, et de très proche avec les gens. Euh, et c'est la première fois que je fais un meet-up avec des fans qui se viennent, qui c'est genre vrai et tout. Merci et bon anniversaire pour ta chaîne. Merci, j'adore tes vidéos. Continue. Et joyeux anniversaire pour ta chaîne. C'est l'anniversaire de Paul Vous êtes prêts Oui, on chante tous. 1, 2, anniversaire. pour ton anniversaire. Un discours. Euh, merci beaucoup. Ça fait super <rire> plaisir. Joyeux anniversaire. Direct de Small World avec la Pixie Army. Donc on est donc 14. Coucou. Et euh, on va essayer de trouver un bateau pour nous tous. Ça risque d'être compliqué. Mais euh, voilà, je suis super contente d'avoir vu tout le monde. Enfin, franchement, c'était un moment incroyable. Et après, on a la seconde partie au village. Eh ouais, les gars. Parce qu'il y a toujours plus de Pixie Army avec nous. que je fais Small World avec Mickaël. Hein. <rire> second meetup de Starbucks où j'ai réquisitionné toutes les boissons de tout le monde pour faire cette photo, voilà <rire> Et là, Sarah ne s'en souvient plus. Encore. Je sais pas le quoi encore. Parce que celui-là, c'est marrant. Non, <rire> parce que celui-là, c'est marrant. Non, mais il y en a un. Je sais pas. Parce que c'est gênant. Ah, vu, fait... pas... fait... mais il a trop été dur à dire mais... Non c'est <rire> il est magnifique Sébastien C'est quoi Il est trop ah, trop, trop chou, chou. Ah, vrai Il y a plein de personnes que j'adore mais ouais je ouais. Avec son accent j'adore du... Non attends je celui là je suis celui là je non mais, c'est ça, tu oh ça sortir un sacré bout. Voilà C'est pas si tu veux, si pour plusieurs tailles. <rires> mais je crois que j'ai une idée de ce que c'est je, suis... je dirais que c'est une le bout de dessus. Peut-être, peut-être Peut-être. Ouais. Et bien oui. Oh c'est bon, elle, euh, euh, mais euh, elle, elle clair, t'a Elle fait ton ouais. marchandising là. Si tu veux. Non mais. Tu <rire> peux Bah ouais. de <rire> <rire> Ça va. Ça Et. c'est. Mais c'est fini Et oui. Non mais non. <rire> Et c'est pas fini. <rire> moi <rire> pensais On est sur de la. Oui, <rire> vous avez Mais tu te Tu te Voilà. Ah, C'est trop joli. Là. Mais attends Mais, attends. <rire> mais, attends. <rire> mais ça, est... attends attends Attends, attends, <rire> <rire> si, attends mais... bah, que... tu as la nuit au ou là, <rire> <rire> là Oui, c'est la j'ai vu. c'est la première que j'ai quoi, Voilà Et vous, on le vrai, Non, mais c'est malade Car <rire> à toi <rire> <rire> Non, bah merci <rire> de terminer ce vlog, j'ai un petit peu de mal à finir parce que cette journée franchement elle était incroyable, j'ai rencontré tellement de gens j'ai eu beaucoup trop de cadeaux mais genre vraiment beaucoup trop et j'ai signé des autographes, j'ai fait des photos avec tout le monde et c'était vraiment un moment magique là je suis encore au Starbucks et j'ai du mal à décoller parce que euh, enfin, franchement c'était un rêve éveillé en fait donc voilà ma Pixie Army j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu un vlog sous émotion avec beaucoup de plus pour la Dapper Day et pour les 1 an de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. bisous. bisous, bisous, bisous, bisous.